Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, l'émission qui vous apprend à parler correctement en anglais. Dans les dernières vidéos, souvenez-vous, on a vu comment prononcer des voyelles simples. Mais aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est comment prononcer des voyelles complexes. Mais du coup, c'est quoi une voyelle complexe Une voyelle complexe, c'est une voyelle qui va être écrite à l'aide de plusieurs lettres. Donc, une graphie complexe, comme par exemple le mot « rain ». Donc, du coup, une voyelle simple, c'est une voyelle qui va être écrite à l'aide d'une seule lettre. Une graphie simple, comme par exemple le mot « cat ». Une graphie complexe se prononcera la plupart du temps à l'aide d'une diphtongue, c'est-à-dire l'association de deux voyelles phoniques, comme par exemple dans « rain » mais elle peut aussi se prononcer à l'aide d'une triftongue, c'est-à-dire l'association de trois voyelles phoniques, comme par exemple dans « Society ». En revanche, une graphie simple peut aussi très souvent se prononcer à l'aide d'une diphtongue, comme on l'a vu précédemment par exemple avec le mot « Nation ». Bon, là, normalement, vous vous dites que c'est complètement le bazar et qu'on s'y retrouvera vraiment jamais. Mais sachez justement qu'en anglais, des graphies ont été identifiées et qu'on sait que, en général, ces graphies-là donnent des sons particuliers. Donc, étudions un petit peu ces graphies-là. Et du coup, pour répondre à la question du titre de la vidéo, on verra si on dit plutôt « sweatshut ou si on dit plutôt « shut. Les graphies e « ee »,« ea » et « ie » se prononcent « i ». On retrouvera ça dans des mots comme see, field, meet, leave ou encore sweet. Et là, vous pensez que vous avez la réponse à la question, on dit sweet et pas sweat. Oui, mais attendez, parce qu'en fait, c'est pas exactement le même mot, ça s'écrit pas comme ça, le mot du titre de la vidéo, regardez bien un petit peu, non, ça s'écrit pas comme ça. Et pour des raisons historiques, la graphie ea se prononce e dans un assez grand nombre de mots comme sweat, sweater, I like to call this number, sweater. Et donc là, normalement, vous l'avez sweat va se prononcer sweat pour des raisons historiques on parle bien ici de la sueur mais en général, les gens confondent souvent sweat et sweet on a une lettre de différence mais l'un veut bien dire sucré et l'autre veut dire transpiration et en général, un sweatshirt donc un sweat c'est bien un vêtement dans lequel on transpire et non pas un vêtement qui est sucré. On est d'accord. Tandis que la graphie EA se prononcera IA dans ID, ce qui permet d'éviter quand même quelques confusions entre le mot ID et l'acronyme ID qui veut dire carte d'identité. Who is she? No ID. No ID. No idea? No ID. No idea. No idea. No idea. No, I... d. no idea. Attention cependant au préfixe, notamment lorsqu'un digramme, c'est-à-dire une association de deux lettres, est à cheval entre le préfixe et le radical. Puisque si le digramme est partagé entre d'une part le préfixe et de l'autre part le radical, alors les deux voyelles vont se prononcer séparément. C'est par exemple le cas du mot « reaction ». Si on enlève le préfixe « re », on retrouve « action » qui se prononce séparément. Du coup, on aura deux voyelles qui vont se prononcer séparément. D'une part « re », de l'autre part « action ». Donc, on ne mélange pas les deux voyelles et on prononce chaque voyelle séparément plutôt que de dire « reaction » ou encore « reaction ».